et là, au en fait, donc il, la dernière fois, on avait vu un peu, hein, je vous avais présenté brièvement hein, l'outil chita hein, de la plateforme du drôle Et aujourd'hui, j'aimerais hein, présenter une autre fonction, parce qu'avant, on n'avait pas de ligne, de la fonction ligne hein, et de la fonction menu. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de menu goutte à goutte. Donc le menu goutte à goutte, qu'est-ce que c'est On va retourner sur notre espace de travail on n'avait pas de menu Bon, on est d'accord hein, le style c'est pas terrible hein, mais c'était pour vous montrer si vous vous rappelez ce qu'on avait fait c'était pour vous montrer euh, toutes les modifications que vous pouvez faire sur un menu bon un menu bout à goutte c'est quoi donc je vais aller là Pour quand on est sur Shita hein, de la plateforme du drôle euh, pour chercher les fonctionnalités on voit là du moins les éléments euh, c'est des fonctions texte et accordé, etc bon, c'est comme ça qu'on fait on va suivre ajouter, on clique sur éléments et après on va aller chercher donc la dernière fois on a parlé de ça, un peu de ça, un peu de ça aujourd'hui je vais vous parler de celui-ci, menu goutte à goutte qu'est-ce que c'est exactement comme vous pouvez le constater c'est un menu comme euh, celui-ci, d'accord si je le déplace, je le mets là, donc, vous verrez, bon voilà, c'est pratiquement la même chose il hein, n'y a pas... Euh, on va tirer dans le design vous pouvez faire exactement tout ce que vous faites. On a, on a expliqué ici. Sauf que ce menu a une certaine particularité. Euh, c'est que, des fois, par exemple, quand ça peut arriver au, euh, ça, ça peut intéresser, je vais, je dois dire, ceux qui créent des formations, d'accord, en, en, en ligne, où vous créez, vous avez créé du contenu. Et vous ne voulez pas que le contenu soit tout de suite accessible vous voulez donner un certain délai avant que le contenu soit accessible ce menu pour faire ça ce menu peut être intéressant ce menu peut être intéressant parce que si on va là voilà, bon, tout, tout, toutes les autres fonctionnalités donc si je clique sur la clé euh, tout, tout ça on avait vu ça la dernière fois avec ce menu donc je vais pas retourner dessus euh, ce qui change ici par exemple si je clique sur la roue dentée quand je clique sur la roue dentée ah, vous voyez bon on avait ce qu'on avait vu hier hein, c'était là c'est ici là pour changer les, euh, les on va non nos nos catégories hein ou les sous catégories du moins les, les mots qui sont marqués là ici en anglais, on peut changer en français donc en cliquant sur hein. euh, le lien je vous avais dit que bon voilà c'était pour lier à une page ou rediriger sur un autre un, un autre url hein, un autre site internet si, bon voilà si vous créez votre site internet c'est pour rediriger sur une autre page de votre site. Voilà. Bon, mais le menu permet aussi de rediriger vers d'autres pages qui n'ont rien à voir avec votre site. Peu importe. Euh, mais ce que je ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est ça en fait. D'accord Ce qui ressemble à ces icônes là qui ressemble à des montres. Euh, entre, entre temps, en fait, ces flèches là, à quoi ça sert Parce que la même chose sur l'autre menu. Hein, ça permet de déplacer. Par exemple, si je veux déplacer, hein, voilà, maintenant ça va être en deuxième place. Je fais enregistrer. ouais actuellement, c'est un. Deuxième place. Et si je veux retourner à la première place, je peux. Il suffit que je rebascule. Donc, ça, cette flèche la sert juste à à à, à, à à à mieux positionner les éléments qu'on a déjà en place. Donc, je retourne dessus. Donc, du coup, je disais que euh, la particularité, la particularité du menu goutte à goutte c'est ça qui est symbolisé par une montre. Au fait, quand je clique dessus, qu'est-ce que c'est Ici, on me dit déjà publié. Donc ça voudrait dire que le menu est déjà visible pour, pour l'utilisateur. Euh, si je clique dessus, je vois par date spécifique. Ça voudrait dire que je peux décider que mon menu là va apparaître dans l'espace où va apparaître sur mon site à une date définie. Okay. Euh, si je clique là, par exemple, c'est marqué par date d'accès. On dit que euh, selon le moment où euh, l'utilisateur s'est connecté à la page, normalement le menu donc du moins il y a, il y a des, des tags en principe dans le menu qui permettent de compter de dire, ok cette personne s'est connectée à la page telle date donc à partir de au bout d'un certain temps je dois faire apparaître le euh, cette partie du menu d'accord donc du coup au lieu de faire du, au lieu de blablater, on va faire des tests en vrai en fait, les tests sont Bon, ici, bon, on va changer. Au lieu de mettre Home, etc., on va mettre Accueil. Donc, on va tous en penser. Accueil. Okay, tac. Aujourd'hui, on ne travaille pas sur le style du, du menu, hein. Vous avez vu la dernière fois euh, comment comment on fait. Donc, oh, je vous invite à aller regarder, euh, aller regarder le, le, la présentation précédente hein, euh, concernant le, le menu qu'on avait fait, qu'on avait déjà eu à faire. Donc là, je mets un propos. Voilà, tac je enregistrer je vais faire autre chose je laisse service je laisse projet je mets contact d'accord je clique là pour que ceux qui sont allergiques en l'anglais ne soient pas rebutés ok donc là on est dessus, maintenant ce qu'il nous faut euh, l'accueil on veut que bon voilà ça soit ça s'affiche instantanément quand les gens viennent sur la page mais à propos par exemple là, on va dire bon actuellement il est 19 h une, euh, donc on va mettre tiens euh, par date on va commencer je vais commencer par celui-ci par date spécifique allez on va voir par date spécifique euh, aujourd'hui d'accord aujourd'hui le 7 aujourd'hui c'est pas le oh, okay. aujourd 7 aujourd'hui le 7 à 19h oh, on va mettre 19h euh... bon je vais mettre d'accord 4 parce que le temps que je parle encore hein. et c'est bon normalement c'est bon je fais un extrait et là celui-ci service euh, je vais aller sur par date d'accès donc ça veut dire que quand la personne va aller sur la page euh, au bout de on va dire au bout de trois minutes hein, d'accord euh, ce bouton donc service doit apparaître d'accord donc ça c'est ce que le, le euh, le menu, Bout à groupe permet de faire bon je vais faire celui-ci là 19 euh, h vais celui-ci je vais mettre 19h 19h par. C'est non je vais pas mettre par accès je vais mettre euh, tag date spécifique 19h h 7 ok, comme ça on est bon, enregistré ok et là je vais enregistrer tout ça, tag, Là vous voyez le fait que le temps que je parle, hein, le temps file le temps file Et là ça, quand je vais aller regarder sur notre page, qu'est-ce qu'on a On voit ce qu'on a. va. Voilà. Ah oh, je ne l'ai pas encore chargé. Ok, il n'a pas encore chargé. Je retourne sur ma page. Et je recharge. Et là, qu'est-ce que je vois Je vois mon menu quand je vois contact etc on remarque que euh, les autres ne sont pas encore là d'accord je recharge cette page je vais recharger cette page donc on avait dit qu'au bout de 3 minutes il doit apparaître euh, certaines doivent apparaître euh, au bout de etc donc on va voir le comportement donc on attend on attend quand ça sera 4 19 et 4 on recharge parce que bon euh, donc là il est 4 ça, ça n'apparaît pas, mais quand je vais recharger la page tac, on voit, à propos, apparaît parce qu'on avait dit qu'à 19 ça 4 ça doit apparaître, donc voilà, vous avez remarqué que ça, ça ne vient pas de lui-même, il faut recharger la page mais au bout de ce temps-là, quand la personne va se euh, va se connecter à votre page le, le menu va, va, va apparaître donc, on attend un peu on a mis d'autres euh, d'autres on a programmé d'autres menus, donc on va attendre peut-être 3 minutes, donc à 19h, 19h07, il doit y avoir un autre menu qui doit apparaître, et ainsi de suite, d'après ce qu'on qu a eu à faire. Donc j'espère que vous voyez le, le potentiel de ce, de, de ce genre de menu, donc si vous voulez créer le suspense, dites attention, à tel moment donné ça va arriver, ou voilà, vous, vous, vous vendez une formation, vous laissez une garantie dessus, et vous ne voulez pas que les gens euh, aient accès à toute la formation euh, avant la fin de, de la garantie, d'accord Parce que les gens peuvent, des fois, euh, ils consomment toute la formation et puis ils disent, euh, ok, voilà, remboursez, nous Et vous, vous êtes perdant, vous ne voulez pas ça. Donc vous pouvez programmer de manière à ce que bon, les gens aient accès juste à une partie de la formation. Et euh, au bout, euh, à la fin de la garantie, vous débloquez le reste, au fait. Donc ça, vous pouvez utiliser ce menu... Euh, ce menu pour le faire là je continue de recharger hein, pour voir euh, pour voir l'apparition euh, l'apparition des autres donc on avait programmé trois euh, minutes hein. normalement à i6 quand on sera à 19h06 il y a un autre il y a, euh, a d'autres qui doivent apparaître normalement service doit apparaître à un moment donné et après il y a aussi un euh, projet je pense hein, Je pense qu'on a programmé aussi projet ça va apparaître ok donc là il est 6 si je recharge cette page tac qu'est ce qu'on a ok donc là on a on a service donc si on attend 19h07 on aura du coup projet de la parce que on, on avait programmé à on avait programmé pour 19h07 donc voilà ça vous donne ça vous donne vous avez une idée hein, de ce que de ce que vous pouvez faire avec ça. Donc c'est surtout pour créer le suspense ou et aussi pour protéger vos contenus si vous ne voulez pas tout donner d'un coup. Okay. Donc hein, ça vous avez la possibilité hein, de faire ça en, en utilisant le menu goutte à goutte de, de, de, de, de l'outil Shita de la plateforme Donc, voilà si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des, des remarques, vos, vos remarques sont les, sont les bienvenues. Bon, vous avez vu, on n'est pas ici. Là, je ne suis pas dans le design, etc. Il faut et que ce soit joli. Non, c'est pas ça. Je vous montre juste des fonctionnalités que vous pouvez appliquer hein, sur votre site internet si vous utilisez l'outil Shita. Donc là, on est 19h07. Si je recharge la page, je dois avoir projet qui doit apparaître. Parce que je l'avais programmé sur... voilà. Donc Voilà, je l'ai et c'est apparu.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 www.fr une fois que vous êtes dessus okay, vous allez sur nos prestations vous, prestation, vous descendez vous allez à accompagnement digital vous cliquez sur accompagnement digital et là vous aurez le, la possibilité de vous inscrire à un atelier donc les ateliers c'est 60 euros en hein, tous les deux heures okay? et pendant l'atelier vous on va répondre à toutes vos questions et vous allez avancer sur votre projet, d'accord Les ateliers, c'est pas que du blabla. On va pas raconter juste des choses. Non, on va travailler réellement sur votre projet. On va regarder de quoi avez-vous besoin, c'est quoi votre problématique actuellement. Donc, une fois que vous êtes inscrit au fait, ou inscrite, on va vous contacter pour savoir exactement vos, euh, vos besoins. Et avant de planifier l'atelier pour que cela soit bénéfique pour vous, ok On veut vous faire gagner du temps, donc voilà. Euh, donc euh, après, nous sommes une agence web, si vous voulez qu'on euh, fasse une prestation créée en main pour vous, ce que je vous invite à faire, c'est de nous contacter directement en cliquant sur ce bouton ou en nous envoyant un mail là, à cette adresse, donc service.web.fr ou en nous appelant directement à ce numéro, J'espère que euh, cette présentation vous a plu. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine présentation ou un prochain live. Bye bye.